Souvent, les jeunes comme nous pensent que la retraite, c'est lointain, qu'on n'y aura sans doute pas accès. La réforme que nous, propose le, que nous impose le gouvernement, elle vise à nous faire travailler plus longtemps et à maintenir les plus anciens et les plus anciennes dans l'emploi. Ça veut dire, mécaniquement, augmenter le chômage des jeunes et nous empêcher d'accéder au monde du travail. Et puis aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les ans, tous les deux ans, trois ans, le gouvernement nous sort une nouvelle réforme des retraites qui recule l'âge de départ à la retraite. Alors aujourd'hui, il nous impose 64 ans. Dans deux ans, ce sera quoi 66, puis 68, à 70 ans Il faut mettre un coup d'arrêt à cette politique, dès aujourd'hui. Avec cette réforme des retraites, plein de personnes autour de nous, que ce soit nos proches, nos familles, mais aussi nos collègues, vont devoir continuer à s'user encore plus longtemps au travail. Or, on sait que les dernières années d'activité sont celles qui ont le plus de répercussions sur la santé. Nous, on veut pouvoir partir à la retraite en bonne santé et on veut que nos proches puissent le faire aussi. Enfin, si on réussit à repousser cette réforme des retraites, ça nous permettra de revenir vers une société plus juste avec par exemple la retraite à 60 ans. C'est tout à fait possible, c'est encore ce qu'on connaissait il y a 15 ans. Alors on sera dans la rue, en grève, en manif, prêt à en découdre contre ce gouvernement.